Choisir un coach en préparation mentale. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc, choisir un coach en préparation mentale. C'est souvent ce que les performeurs me font comme remarque quand ils rentrent dans le programme High Performer Academy. Ils me disent « Pierre, on a mis du temps à trouver un bon coach, un bon préparateur mental et finalement, bah, on arrive sur les clés que je vais te donner aujourd'hui pour être sûr de choisir un bon coach en préparation mentale. C'est d'abord important de comprendre que tout ce que tu fais dans la vie n'est juste qu'un prétexte pour qu On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, et donc tout ce qu'on fait dans la vie est juste un prétexte pour devenir encore plus complet. Et donc, si tu tombes sur un coach en préparation mentale qui directement va te parler de sport et va entamer des outils de visualisation, de respiration, de méditation, de sophrologie sans même évoquer le problème de fond, de base. Alors forcément tu sais que là tu travailles, tu es en train de mettre un pansement tout simplement. Et alors je sais que ça peut peut-être choquer certains, mais. Quand les personnes de mon équipe, il y en a qui ont fait des, des préparations mentales qui sont reconnues et m'ont dit « mais Pierre, c'est dingue, on n'a appris que 15% en fait de toi, ce que tu nous apprends. Pourquoi » Pourquoi Parce que nous, on va vraiment se baser sur, alors ça peut te paraître perché, mais sur des, des lois universelles qui permettent de comprendre que tout ce qu'on va faire à l'extérieur n'est juste qu'un prétexte pour devenir. Et donc, si ton coach en préparation mentale ne va pas chercher le problème de fond, et donc nous, à l'Académie de notre Performance, c'est 10% sport, 90% personnel, alors soit tu vas résoudre ce problème ou mettre de la pommade sur ce problème, mais il va se répertorier dans un autre domaine de ta vie, parce que tout ce que tu n'as pas résolu dans ta vie, eh bien tu vas être en révolution, c'est-à-dire que tu vas revivre le même type de personne, situation, circonstance, c'est pour ça que tu as l'impression de ruminer ou de pas avancer et de faire du surplace certaines fois, ou alors tu vas être en évolution. Et quand on va chercher, quand on se dépolarise une personne et qu'on va chercher vraiment la source du problème et qu'on explose le blocage, Poum, on a un être humain qui se libère, qui est pleinement soi-même, qui est heureux et en plus de ça, qui performe dans son sport. On peut avoir l'exemple chez nous de Michel Comte qui a quand même plus de 5 finales de championnat d'Europe et du monde confondus. Et ça, Il avait fait 2 ans de PNL, du magnétisme euh, et autres techniques de préparation mentale et finalement, bah, il était toujours deuxième. Il est, à chaque fois qu'il arrivait en finale, il perdait. On a travaillé ensemble et simplement sur cette séance je savais que c'était libéré et six semaines plus tard eh bien il faisait champion du monde pour la première fois de sa vie et il réalisait son rêve pourquoi parce qu'on avait travaillé sur tout sauf le sport donc c'est vraiment important si tu veux un bon coach en préparation mentale assure toi à la première séance qu'il ne parle pas sport parce que s'il parle sport c'est que tu es sur la surface et t'es pas sur l'invisible et donc forcément bah pas les résultats de manière profonde et durable donc si toi maintenant tu as envie d'être au clair pour voir s'il y a un blocage et ben tu prends simplement un rendez-vous qui est offert 45 minutes offert avec un de mes coachs et tu pourras voir tout simplement là où tu en es aujourd'hui là où tu veux aller et là où c'est polarisé et si tu fais partie des personnes que l'on aime accompagner sinon tu regardes tu as les ebooks aussi qui sont à disponibilité qui sont offerts donc un ebook offert une web conférence offerte. Bref, il y a déjà à plein de choses pour avancer. Et si tu aimes tout simplement ce contenu, bah, sens-toi libre de liker, de t'abonner, de partager, de commenter aussi pour me dire ton opinion sur cette vidéo. Et sinon, rappelle-toi forcément, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, ciao